Hello Dans cette vidéo on va voir comment trouver vraiment des pépites, des pièces qui valent le coup sur Vinted Des trucs qu'on aime vraiment, qui sont beaux, qui sont qualis et qui changent un peu de ce qu'on voit dans les magasins etc Donc j'espère que ça va vous plaire parce que ça fait peut-être un peu 2-3 ans que je m'habille exclusivement sur Vinted euh, Pour deux raisons, la première c'est que c'est très bon pour la planète puisque l'industrie de la mode franchement c'est une catastrophe euh, et du coup bah acheter des vêtements de seconde main c'est quand même beaucoup mieux et la deuxième raison c'est que bah, c'est carrément moins cher, on va pas se cacher c'est juste top pour les personnes qui n'ont pas de gros budget ou même pour les personnes qui veulent trouver des pièces qui valent le coup un, un petit peu moins cher Avant de commencer, like cette vidéo si tu utilises déjà vintage abonne-toi et aussi n'hésite pas à aller voir mon Instagram que je mets juste ici où je partage tous mes looks et toutes mes astuces donc je vais vous partager toutes les astuces que j'ai apprises au fur et à mesure de bah, mes 3 ans d'utilisation de Vinted. Je vais faire les recherches sur mon téléphone en même temps que je tourne cette vidéo et je vous mettrai euh, ici là euh, l'écran de mon téléphone comme ça vous allez voir en même temps que moi. Donc ce qu'il faut savoir c'est que les gens utilisent quand même Vinted plus pour vendre leurs vêtements que pour en acheter. Surtout il y a une sorte de petite controverse sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent euh, dans des boutiques de fast fashion. Mais vraiment, par exemple, ils vont acheter les derniers trucs de, de chez Zara euh, jusqu'à ce que ce soit en rupture de stock et après ils le revendent sur Vinted soit au prix neuf, soit au prix plus cher. Donc voilà, je vais pas vous montrer comment utiliser Vinted pour euh, ce style de consommation parce que c'est pas du tout mon, mon mode de vie ou les valeurs que je prends, on va dire. Euh, mais vraiment comment euh, passer de l'autre côté, c'est-à-dire ne plus chercher uniquement à vendre, à se débarrasser des trucs de, de notre armoire, mais plus à... Euh, Osez acheter des trucs d'occasion parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas. Alors déjà la première chose c'est de télécharger l'application Vinted sur mobile ou tablette, de pas utiliser le site internet sur Ordi parce que euh, pour aller de page en page faut vraiment cliquer, page 1, page 2, page 3, c'est long alors que sur le téléphone ou la tablette vous avez juste à voilà, scroller vers le bas pour changer de page et pour charger du contenu donc c'est quand même un gain de temps assez considérable. Donc voyons en premier comment trouver la pièce coup de cœur, la pièce que vous avez repérée sur un magazine, un magasin, où il n'y a plus la taille, euh, sur une blogueuse ou autre, sur une tête. Donc un exemple concret, c'est euh, un chapeau que j'avais repéré sur Lisa Germano, qui est un chapeau The Coppoles, qui est une ancienne collection. Et en plus de ça, j'ai une petite tête, du coup la taille, enfin, introuvable. Je vous le dis, quand vous cherchez quelque chose de spécifique, il faut de la patience parce que j'ai mis un an à trouver le chapeau. Un an, donc il faut vraiment être aux aguets. Donc le chapeau c'est celui-ci. Euh, c'est un chapeau donc The J'avais adoré la couleur et les petits ornements hein, sur le côté. Mais voilà, j'ai mis un an. Donc euh, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc du coup je suis sur l'application, je vais dans Femme, Accessoires, je vais dans Chapeau, je mets chapeau. Ensuite je mets la marque donc qui est The Copples". Il est un peu beige top, donc euh, du coup j'ai mis beige et marron. Et là je regarde tout, vraiment, il faut tout regarder, il faut éviter de mettre trop de filtres, sinon ça, ça nous passe, euh, ça nous passe de, de sous le nez quoi. Par habitude je, je scrolle assez vite. Et donc là il n'y est pas. Il n'y est pas, donc la chose à faire c'est de cliquer sur enregistrer la recherche. Donc normalement quand vous faites ça, vous êtes censé recevoir un email euh, avec... Euh, voilà, nouvel, nouveau résultat pour telle recherche, euh, c'est pas immédiat, des fois vous avez l'email je sais pas, peut-être deux jours après, donc franchement si vous voulez pas rater, vous avez juste à regarder souvent, donc à peu près une fois par jour, donc là quand vous allez dans, dans vos recherches, s'il a envie, voilà, quand vous allez dans vos recherches, vous voyez les plus 2, plus 7, plus 8, ça veut dire qu'il y a deux nouveaux articles dans la recherche, L'un, par exemple. C'est nouveaux articles dans la recherche plateforme. Du coup, dès que vous avez un plus quelque chose, je vous conseille d'aller cliquer dessus, euh, voir les nouveautés par rapport à votre recherche. Et voilà, et c'est juste de, de la patience avec ça. Mais regardez quand même euh, souvent, enfin, faites-le vraiment une fois par jour, parce que peut-être qu'au bout d'un, je sais pas, un mois ou deux mois, vous allez vous dire, purée, mon truc, euh, il n'apparaît jamais, il... Il sera jamais en enfin vente sur Vinted là, ça me saoule de regarder tous les jours. Bah ouais ok peut-être que ça fait deux mois qu'il apparaît pas, mais peut-être que demain il apparaîtra. Donc ça risque de vous passer saoulé, faites-le quand même régulièrement, ça coûte vraiment rien. Si vous n'êtes pas trop trop Vinted, ça coûte vraiment rien de lancer l'application une fois par jour, de checker vos, vos recherches, et, et voilà, ça prend deux minutes quoi. Repartons sur le chapeau. Si jamais c'est pas forcément la marque euh, The ce que vous voulez, mais juste un chapeau de cette couleur là, qui est un peu top. Qui est pas très commun vous avez juste à du coup retourner sur votre recherche enlever la marque et là vous, vous cherchez beaucoup donc je pense qu'il y a plus de 100 000 annonces en... <rire> c'est même sûr donc si vous avez le courage de chercher j'en vois par exemple il y en a un qui ressemble en fait, un peu c'est un peu la même la même couleur si euh, vous avez euh, le courage de passer tout ça vous vous pouvez le faire Sinon, vous pouvez tout simplement mettre des marques de chapeaux qui sont connues. Donc, euh, par exemple, il y a la Coff Color, qui est une très bonne marque de chapeau. J'en ai euh, de la très, très bonne qualité. Vous pouvez en mettre d'autres. Donc là, c'est un petit peu la même teinte. Euh, après, voilà, le prix il est presque aussi cher que, que le neuf. Hein. Mais voilà, c'est aussi une chose à faire de mettre des marques de vêtements, d'accessoires qui ressemblent, qui sont qualis aussi, euh, pour pouvoir trouver quelque chose qui est à peu près le même style. Donc... Maintenant, on va regarder comment trouver un vêtement, une pièce qui est sûre de vous plaire, qui change et, et voilà, qui est sûre de, de vous plaire et d'être calée. Donc moi qui aime, qui aime la mode, je regarde souvent les nouvelles tendances, les défilés, euh, tout ce qui se sort, euh, les nouvelles collections, etc. Mais euh, si on veut vraiment pas tomber dans le fast fashion à fond, il faut prendre les tendances un peu... Euh, voilà, il faut réfléchir. Euh, par exemple, il y a un truc tout basique, euh, ce qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est les jeans qui sont fendus en bas, ou alors euh, les pulses en manche, euh, voilà, chacun ses goûts, ça reste un truc, peut-être que l'année prochaine vous ne le mettrez pas. Donc euh, voilà, ce genre de choses à éviter d'acheter, que ce soit en neuf ou sur une tête. Donc le truc qui est sûr de marcher, c'est de prendre des pièces qui sont indémodables. Euh, des couleurs qui sont indémodables que vous mettrez l'année prochaine, dans deux ans, dans cinq ans, euh, etc. Du coup, là, je vais vous partir sur une, une autre, euh, un autre truc. Je vais partir sur de la déco. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, la recherche que j'ai fait pour, euh, pour les trouver et sachant que je en recherche encore. Donc, pour tout ce qui est déco, je recherche de la vaisselle ancienne, euh, vraiment du style euh, en grès, euh, cristal sculpté. Donc, il y en a pas mal sur Emmaüs, euh, mais il faut y aller assez souvent mais sinon il y a quand même énormément de trucs sur Vinted pour trouver des trucs qui nous plaisent vraiment faut, faut y passer du temps, ça part aussi très vite parce que le Vintage ça revient quand même un peu à la mode, enfin, c'est très, très très très tendance en ce moment tout ce qui est Vintage du coup faut, faut, pas, faut pas y louper et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, je les trouve trop beaux c'est des verres à... Bon, je vais les prendre en verre à eau hein. je sais pas si c'est un style précis euh, voilà peut-être que vous allez pas aimer mais voici les petits donc je vais vous montrer ce sont soir... C'est vert. Est ce qu'ils ont... Voilà. Et euh, j'ai fait la recherche suivante. Donc vous tapez dans la barre de recherche "sculpté". Vous allez dans les filtres. Vous mettez euh, maison, art de la table, vert. Et là vous mettez tous. Et vous mettez rien d'autre. Vous n'essayez pas, pas de sélectionner un petit peu plus, de réduire un peu plus la recherche. Parce qu'il y a telle personne qui va mettre dans euh, vert. Il y a telle personne qui va mettre dans verre à eau, set de verre, etc donc si vous sélectionnez vraiment un seul truc euh, ça peut... Bah, vous pouvez passer à côté de deux choses, donc à chaque fois dans vos recherches évitez de trop réduire les filtres, mettez tous la recherche elle est plus longue mais au moins vous êtes sûr de ne pas passer à côté de, de quelque chose du coup vraiment, pour synthétiser un peu tout ça, il faut mettre qu'un seul mot dans la barre de recherche, pas plus et évitez de réduire trop les filtres, euh, vous tapez large, euh, vous tapez si c'est veste euh, blazer, vous tapez veste, si c'est bah, la verre euh, à eau ou vert à vent, je sais même pas c'est quoi comme type de verre vous mettez verre tout court, vous essayez pas de faire cette de verre parce que ça aurait pu être dans cette de verre parce qu'il y en a quatre, mais c'était pas dans cette de verre, c'était dans verre à eau donc, euh, voilà j'aurais pu passer à côté si j'avais pas trop réduit ma, ma recherche par contre si tu trouves un article qui te plaît n'hésite pas à demander au vendeur avant d'acheter des renseignements enfin, l'article il va pas forcément disparaître euh, comme ça super vite c'est toujours bien de demander au vendeur parce que déjà on voit s'il répond vite euh, du coup on peut un peu voir la conférence, est-ce qu'il va envoyer vite le colis ou pas euh, Demander des photos supplémentaires si ça manque Demander des dimensions, comment ça taille, si c'est un vêtement Et aussi n'hésitez pas à négocier euh, bon, dans la limite du raisonnable hein, Parce que des fois on a des trucs euh, du style, il euh, y a un article qui est à je sais pas, 50€ Il euh, y a une personne qui me demande de le négocier à 20€, bah non faut pas non plus Vraiment euh, dans, la... ah, dans, dans, dans la limite du raisonnable mais c'est négociable tout le temps. Euh, après, si l'article a été mis en vente la veille, bah, là la personne ne voudra pas forcément baisser son prix. Mais si ça a été mis en vente, je ne sais pas, il y a deux mois, il y a un mois, il y a six mois, dès que des trucs qui sont en vente depuis super longtemps, là vous pouvez négocier. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir sur la page de l'article, vous descendez. Au niveau de la description de l'article, vous cliquez sur plus, et là vous descendez encore, et vous voyez le ajouter le. Euh, donc là vous avez la date, ou l'heure si ça a été ajouté il n'y a pas longtemps. Donc en fonction de ça, si la personne ne veut pas négocier, vous dites bah. Votre article il est en vente depuis 6 euh, mois et il se vend pas, peut-être parce que c'est trop cher. Euh, je vous le prends à temps et, et voilà. Si euh, la dette elle est lointaine, vous contactez le vendeur en demandant une négociation ou d'autres photos. Par exemple, moi j'aime bien demander la taille de la personne euh, pour essayer de me situer si le blazer il va être euh, plus mi-cuisse ou vraiment centré sur les hanches ou etc. Et n'hésitez pas à faire des offres. Faites des offres tout le temps, même si c'est 2€, <rire> c'est toujours ça. Enfin... C'est les frais de port, du coup, c'est comme si c'était frais de port et gratuit, N'hésitez pas, je sais qu'il y en a qui n hésitent pas. Après, vraiment, dans la limite du raisonnable, hein, parce que faut pas non plus déconner. Après, faut pas se faire trop avoir parce qu'il y a certaines pièces qui partent très très vite. Je recherchais, enfin, j'ai cherché pendant longtemps, pendant à peu près 6 mois, un blazer noir oversize, euh, coupe assez droite, pas trop cintrée ni rien, et, euh, et je trouvais pas, ou alors ça partait super vite. Et donc j'ai trouvé une pièce, je l'ai enfin trouvée, et la personne elle l'avait mise en vente, euh, je sais plus, enfin il y a 3 heures et il y avait déjà euh, 15 personnes qui l'avaient mis en favori. Donc quand vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont mis en favori, euh, là, là c'est que ça va partir vite. Donc c'est soit vous l'achetez maintenant, vous négociez pas, soit vous prenez le risque que ça vous passe le mieux. Ensuite la dernière astuce c'est vraiment pour les personnes qui euh, aiment beaucoup la mode, les tendances. Du coup moi ce que je fais, c'est que je vais souvent sur les collections outlay, ou les ventes privées de marques que j'aime bien. Donc personnellement j'aime beaucoup le style de chez Mango ou chez Naked. Donc ce que je fais c'est que je vais dans le Mango Outlet. Je regarde un peu vite fait les, les vêtements que j'aime bien. Les vêtements que je pourrais porter. Et j'essaie de voir s'il n'y a pas un vêtement que vraiment je trouve trop trop beau. Pas juste euh, ce fameux pantalon que tu trouves joli. Que tu te dis oh ça peut être pas mal avec telle tenue etc. Non vraiment un, un pantalon que, que tu sais que tu mettras tout le temps. Que tu trouves trop trop beau. Soit qu'il est original soit c'est juste un automotable et tu adores la coupe. Voilà, je repère ça, et ensuite tu fais ta recherche Vinted pour trouver cette pièce spécifique de la même manière que la première astuce que je t'ai montrée avec, euh, avec le chapeau. Donc par exemple, moi j'avais repéré cette jupe sur le Outlet de Mango, donc euh, elle est particulière, <rire> tout le monde n'aimera pas, moi perso je la trouve trop belle. Euh, mais voilà, c'est un truc assez spécifique que je, j'adorais la coupe, j'adorais la couleur, j'adorais la ceinture, je sais que je, je ne l'aurais pas trouvé d'une autre marque sur Vinted donc j'ai vraiment fait ma recherche spécifique sur carreaux jupe, euh, pas jupe mini, jupe taille haute vraiment la, la recherche large, jupe mango, couleur, j'ai mis marron et bordeaux et, euh, et j'ai fini par le trouver donc voilà cette vidéo est terminée, j'ai essayé de vous donner mes astuces, les choses que j'ai découvertes un peu pour euh, aller plus vite dans mes recherches et trouver vraiment les, les trucs qui me plaisent. J'essaie de donner des astuces un peu différentes de tout ce qu'on trouve euh, sur, sur Youtube euh, en ce moment. Euh, donc n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner et à euh, aller voir mon Instagram aussi. Euh, ça coûte rien, je partage tous mes looks et je le mets juste ici.